Today we are in the Canson Museum. This museum is in the district of Vidalon in Annonay. The museum was built in 1557 and the Mongolfier Brother are from this house. The Mongolfier Brother Use the Canson paper for the first hot air balloon. Et je suis Marie-Hélène Rénaud. Quelle est votre fonction ici Alors, ici, je suis le conservateur du musée. C'est-à-dire que c'est moi qui, d'une part, entre guillemets, le dirige, mais qui également euh, eh bien, euh, fait vivre ce musée. Et pourquoi avoir créé ce musée alors, ce musée avait un but au départ, c'était de, de présenter la papeterie, de présenter son histoire et de ne pas oublier ce que d'autres avaient fait avant nous. Nous sommes là et nous n'avons pas tout inventé. Des hommes ont inventé des, des machines, des ouvriers ont travaillé. C'est toute cette mémoire que j'ai voulu conserver dans le musée et la faire connaître. Où sommes-nous Nous sommes au sous-sol de la maison natale des frères Montgolfier, de la papeterie et dans cette pièce autrefois on fabriquait du papier et puis après les montgolfiers ça a été des cançons donc c'est un lieu historique.